Bonjour ma fille. Bonjour madame. Qu'est-ce que je peux avoir comme chocolat Madame, on a plusieurs variétés de chocolat. Voulez-vous quelque chose de précis Je ne voudrais pas un chocolat ordinaire. C'est pour offrir à Noël. Dans ce cas, je vous suggère d'acheter du chocolat fabriqué par des producteurs locaux. Il y a du made in Cameroun et du chocolat artisanal. Comment ça Ce sont des produits originaux avec des recettes inédites. Ah bon Je ne savais pas qu'il y avait du chocolat de qualité fabriqué localement. Faites voir. Waouh C'est très bien. Dans ce cas, je prends les deux, du Made in Cameroun et du chocolat artisanal. Toute la famille et les voisins vont découvrir ça. <rire> Vous aussi, consommez responsable pour les fêtes de Noël, achetez du chocolat local pour sa durabilité et sa contribution à l'économie camerounaise.